Passer de la compulsivité à la conscience est la seule issue pour un être humain et l'humanité dans son ensemble. Vu le niveau d'intelligence et de compétence que possède un être humain, si l'on agit de manière compulsive, on va juste tout détruire. La planète même est menacée simplement à cause des actions compulsives des êtres humains. Eh bien, regardez un rongeur ou un rat, il est compulsif, il mord tout ce qu'il voit, il essaye de creuser dans la terre avec la même vigueur que s'il voulait faire un trou au travers de la planète. Mais sa compétence et son intelligence sont très limitées. Donc que lui agisse de manière compulsive et instinctive, ça va. Mais pour le niveau de compétence et d'intelligence de l'être humain, si l'on agit de manière compulsive, tout va disparaître. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donc, avec ce niveau d'intelligence et de compétence, il est très important que les êtres humains deviennent conscients. Chacune de nos actions devrait être consciente. Chaque pensée, chaque émotion, chaque respiration doit devenir consciente. Lorsque l'on devient conscient, alors... Notre intelligence et notre compétence deviennent une grande aubaine pour nous-mêmes et pour toute vie sur cette planète. Faisons en sorte que ça ait lieu. Namaskaram à tout le monde.